J'ai déjà eu l'occasion de mentionner la notion de « awaitable ». Je vais, dans cette vidéo, vous expliciter ce qu'est qu un « awaitable ». Et je vais me placer dans un contexte qui est légèrement différent. Jusqu'ici, je vous ai fait un exposé qui était orienté « utilisateur de la librairie ». Comment créer des boucles, comment créer des coroutines. Maintenant, je vais me mettre dans la position de quelqu'un qui a envie d'écrire une boucle. Pas pour vous apprendre à faire une boucle, mais pour vous expliquer les mécanismes de base qui sont à l'œuvre là-derrière. Donc dans toute euh, la vidéo, je vais bien faire attention de ne jamais importer Async.io, je reste avec des mécanismes qui sont uniquement dans le langage, et je fais un petit peu comme si j'avais envie d'expérimenter de, de, de, avec ma propre boucle. Donc, pour commencer, le protocole Awaitable, c'est un protocole parmi d'autres, on a déjà eu l'occasion de rencontrer le protocole littérable, le protocole Context Manager, et d'autres... Donc, le protocole Awaitable, c'est le protocole qui décrit sur quels objets on a le droit de faire Await, naturellement. Il repose sur la méthode spéciale Await, sans surprise. Et on en a déjà vu un exemple, c'est ben, l'objet coroutine. Je vais vous montrer tout de suite comment on peut se créer son propre euh, Awaitable. Donc, ce que spécifie le protocole, c'est que la méthode spéciale Await doit renvoyer un itérateur. Donc, un itérateur, c'est penser dans votre tête un générateur. Donc, ça va être une fonction qui va envoyer des yields principalement, et on va voir que c'est ce Yield qui va servir de, de, de point-clé dans le séquencement de nos coroutines entre elles. Donc Je me définis une classe Awaitable, je fournis la méthode spéciale Await qui, est, qui ressemble à un générateur et qui va faire une fois Yield, donc ça, ce que ça veut dire, c'est que ce, ce Awaitable va, va faire en gros son travail en deux fois. Hein. Donc, je définis la classe Awaitable. Je me définis une coroutine qui Await le Awaitable, naturellement. Je calcule l'objet coroutine que me retourne la coroutine. Et maintenant, encore une fois, je me mets dans la position de la boucle. Je vais envoyer à cet objet coroutine la méthode send. Enfin, je vais lui envoyer euh, une méthode send. Et par cette méthode send, je vais lui envoyer l'objet none. Alors, pourquoi none On, aura, on, aura, on aura en reparler. Donc, ce qui se passe, c'est que je reçois en retour ce qu'a yieldé le, le, le, le, le générateur. Donc ça, c'est la mécanique de base la, la plus simple sur un awaitable qui ne fait presque rien. Alors maintenant, je vais prendre un awaitable un tout petit peu plus compliqué qui, au lieu de faire son travail avec un yield, va faire son travail avec deux yields. Donc j'évalue la classe... Je refais le même boilerplate qui consiste à calculer un objet coroutine pour pouvoir lui envoyer la méthode send. Donc, si je lui envoie la méthode send une fois, je, re, je récupère yield1. Si j'envoie la méthode send deux fois, je récupère yield2. Et si j'essaye de lui envoyer une troisième fois, ce qui va se passer, je vais récupérer l'exception stop itération, donc exactement comme si j'étais en train de faire une boucle fort. Et la valeur qui est associé à l'exception stop-itération, c'est la valeur de retour de Waitable. Donc, Waitable, qui fait son travail essentiellement trois fois, si on veut, je vais pouvoir la, bah, séquencer ces trois, ces trois différentes séquences en lui envoyant trois fois send. Donc, maintenant, bah, vous avez compris, si j'ai une boucle qui va faire avancer deux tâches en parallèle, je vais créer deux objets co-routines comme tout à l'heure, mais je vais pouvoir choisir, alors là je choisis arbitrairement, de faire avancer une fois l'une une fois l'autre. Donc si j'envoie la méthode send, d'abord à coro1, à coro2, j'ai les premières étapes de chacune qui est faite. Pareil si je fais ça. Et de la même façon que tout à l'heure, si je leur envoie une troisième fois euh, la méthode send, je vais récupérer tout simplement le, la valeur de retour. Donc maintenant, vous voyez que j'ai en tant que book la possibilité de choisir quelle est la coroutine que je vais faire avancer et de séquencer absolument tout ce que je veux, dans l'ordre que je veux. Vous avez la mécanique de base, presque, pour écrire une boucle. Je vais maintenant vous montrer un exemple un tout petit peu plus compliqué. où On va voir les mécaniques qui sont à l'œuvre lorsque les coroutines s'appellent les unes les autres, qui était quelque chose qu'on n'a encore pas bien vu avec les exemples que je vous ai montrés. Donc, je commence par me définir une classe W1, qui est un waitable, qui me renvoie 1. Lorsque je vais faire wait d'un objet de ce type, je vais recevoir 1. Euh, et je vais l'utiliser de cette façon suivante. J'écris un scénario qui, euh, principalement, appelle une fonction coroutine W4. Donc W4 appelle W3, lui ajoute 1. Qui appelle W2, qui ajoute 1. Et W2 va essentiellement me faire un wait sur deux instances successives de W1. Donc la, la, la raison d'être des marqueurs, c'est uniquement qu'on qu comprenne bien ce qui se passe. Alors... Avec ceci en place, je vais pouvoir envoyer euh, ma message une fois à, à, à ma coroutine. Je vais pouvoir l'envoyer une, une deuxième fois, pardon, et c'est la troisième fois que je vais récupérer mon résultat. Donc mon point, c'est de vous montrer que le, le, le vrai moment où l'exécution le, s'arrête, ça n'est pas le moment où je fais un await, à proprement parler, c'est le moment où je fais un yield. Donc Ceci, c'est pour préciser ce que j'avais pu dire en première approximation dans les vidéos d'introduction. Euh, je vais vous montrer ce que ça donne sur une animation, donc dans ce scénario, comment ça se passe. Je commence avec une, une boucle vide, donc euh, je commence avec un, une pile vide je veux dire, pardon. donc au moment où j'envoie je, le premier send, je vais démarrer à proprement parler l'exécution, je vais invoquer le W4, je vais mettre dans ma pile W3, puisque W4 appelle W3, qui va empiler W2, qui va empiler W1. Et là, à ce stade-là, j'arrive au yield. Donc c'est à ce moment-là, et à ce moment-là seulement, que on redonne le, le contrôle à la, à la pile. Le résultat du yield est passé à la boucle, qui peut faire absolument ce qu'elle veut. Puis, un moment plus tard, elle va nous envoyer le deuxième scène. Donc on va continuer l'exécution. Le, on va finir l'exécution de W1 on va retourner à W2 puis à ce moment là W2 crée un deuxième, une deuxième instance de W1 donc on empile W1 on, a, on arrive au yield et au moment où on arrive au yield de nouveau on rend la main à la boucle et c'est seulement quand on fait le troisième send que on va s'amuser à tout dépiler entièrement la pile et ce, ce résultat 4 sera transmis à la boucle sous la forme de stop itération 4. Jusqu'à maintenant, nous avons vu des scénarios dans lesquels on arrivait à faire passer de l'information de la coroutine à la boucle, puisque lorsque la coroutine fait yield x, ce x est propagé à la boucle comme résultat du send. Maintenant, en fait, cette communication elle fonctionne dans les deux sens. Donc, on va voir ça ensemble. Je me définis un awaitable qui est presque exactement le même que celui qu'on avait vu tout à l'heure, sauf que je récupère le résultat de l'instruction yield, je l'imprime. Donc comme vous vous en doutez sans doute, ce que je vais arriver à récupérer comme ça, c'est ce qui est envoyé par send. Donc on voit ça maintenant ensemble. La première fois, je ne peux pas faire autrement que d'envoyer none. Alors pourquoi je ne peux pas faire autrement que d'envoyer none C'est qu'en fait, euh, je m'adresse à un yield. Lorsque je fais send de quelque chose, ça va être le résultat d'un yield. Sauf que là, cette coroutine n'a pas encore démarré, je n'ai pas encore de pile, il n'y a pas de yield, donc je ne peux pas faire autre chose que ça donne. La deuxième fois, par contre, j'envoie message qui va se faire récupérer comme résultat de, de yield, et donc nous avons ici euh, la coroutine qui affiche message. Et si je regarde maintenant d'un point de vue plus abstrait, en faisant une représentation de ma pile, je vois que j'ai établit une communication dans les deux sens, entre la boucle et la coroutine et que quand, en gros, on peut faire une image très abstraite, euh, si je fais Y et le send de X, ça veut dire le X va être envoyé, sera le résultat du Y, et en fait, au coup suivant, le Y sera euh, le résultat du, du, du send. Donc, en conclusion de cette vidéo, nous avons vu ce qu'était le protocole Awaitable, et nous, nous nous sommes servis pour illustrer la communication qui marche dans les deux sens entre euh, la, la boucle d'un côté, la coroutine de l'autre, que ce qui d'un côté correspond va correspondre de l'autre au yield et qu'on a réussi à faire tout ça sans utiliser à aucun moment la librairie asyncio, on a utilisé que des mécanismes propres du langage et c'est ça qui sert à développer des boucles comme la librairie asyncio